tous ces petits tours de magie euh, et nous nous retrouvons pour un tour de magie avec des cartes c'est parti un jeu complètement banal voilà tac. nous allons le nous allons le mélanger stop, stop Un verre Tout à fait normal. Et une caisse banale de centimes. Le jeu de cartes tire le verre. Sur... Je le tiens pour, pour pas qu'il tombe. Ok Prêt et la pièce est ici. Merci. Eh bien, euh, je vous remercie d'avoir euh, lu ce tour, vu ce tour. Euh, N'oubliez pas de mettre un petit pouce et un commentaire si vous voulez. Merci. Salut. À bientôt.